tempérament, un brin grossif Parfois je blesse, toujours je vis dans le mille On prend rarement à défaut, l'air évasif J'aime plus que je baisse, je stream plus que je kill Je rime de justesse, épris de justice A double face, façon Harvey, tête jaules et vis Joute écrite jus de miss Origine espace comme Clark Kent Chante en atmosphère Flash mon bras Bouger on va se faire un petit coup de show Histoire que la sphère puisse appréhender l'UFO Rougis le fait te marque en phase J'excite tes sens mettre les gaz Une goutte d'essence mes bases je garde à des sens d'encouragement d'autre et j'ai le tempérament un poil échauffé essaie de comprendre comment je conserve le sang froid censure les serments c'est censu su Ils et se plaignent de prendre des rafas dans le foie je crois et chiffre le leader chiffre il croit que chiffre c'est sans cœur j'écris équipe mes compars ivres trip épique, d'un un arpent peur j'entre dans l'atmosphère m'embrase j'm'embrase. bouge on va se faire un petit coup de chaud histoire classique UFO, rougis le fer, je te marque en phase J'excite tes sens et mets les gaz Une goutte d'essence et des portes J'exhibe mes démences loin de mes bases Je garde un essence d'encourager quand d'autre tricane Je m'embrase, bougez, on va se faire un petit coup de chaud. Histoire que la sphère puisse appréhender l'UFO. Rougis le f te marque en phase, j'excite tes sens et mets les gaz une goutte d'essence et tes portes je rigane j'exhibe mes démences loin de mes bases, je garde la décence j'ai quoi de tricane j'ai tempérament, un brin explosif une TNT dans le coffrage, branche de chauffage sincèrement l'ovni se diffuse, fuse, fuse use le sarcophage saccage la cage, véritable pyromane. feu, bête de roswell, le mystère émane je creuse ta fausse, ouais le mystère a tes pieds, repose ton crâne tu trépas sur trépied j'entre atmosphère flaque m'embrase bouger on va se faire un petit coup de chaud histoire que la sphère puisse appréhender lui est faux rougis le fer je te marque en phase j'excite tes sens et mets les gaz une goutte d'essence et tes portes récale j'exhibe mes démences loin de mes bases je garde à des sens ton croix j'ai quand d'autres j'ai tempérament un poil tête brûlée Fumé, consumé consumette, type, air, pas du genre conciliant, je fous le qu'elles sont mes règles, aucune vague j'en perds, brise de ciment, royal comme l'aigle, je partage le panne, d'aigle, astéroïde à terre, je débarque, il m'asperge des terres, je de l'arc, j'entre dans l'atmosphère vlag, je bouger on va se faire un petit coup de chaud, histoire que la sphère puisse appréhender l'UFO, rougit le fer.